Bienvenue à cette vidéo capture qui porte sur la gestion et l'administration d'une page Facebook d'organisme. Une page Facebook, c'est ce qui permet à votre organisme de communiquer avec votre public et de faire la promotion de vos activités. Pour créer une page, consultez la chaîne YouTube du CEDAV. Vous êtes connecté à votre compte personnel. Accédez à votre page à l'aide du menu en haut à droite et cliquez sur le nom de votre page. Vous avez créé une page Facebook pour communiquer avec votre public sur les médias sociaux. Vous voulez promouvoir vos activités ou partager des articles, photos, etc. C'est simple. Cliquez sur le champ « Écrivez quelque chose » du côté droit de votre page. Vous pouvez déposer un lien. Vous pouvez ajouter une photo. Vous pouvez ajouter une vidéo. Vous pouvez écrire votre publication en haut, ajouter un titre à la vidéo, ainsi que des marquages de vidéo. Les marquages aident les gens à retrouver votre vidéo. Vous pouvez noter le lieu de la publication. Vous pouvez aussi préciser la date de la publication. Assurez-vous de publier en tant que votre page et non en tant que votre profil personnel en cliquant sur le carré à haut à droite et en sélectionnant le choix approprié. Comment programmer une publication? D'abord, vous préparez la publication. Ensuite, au lieu de publier, vous sélectionnez la flèche à côté, puis vous sélectionnez « Programmer ». Sous « Calendrier de publication », sélectionnez la date et l'heure de la publication et il sera publié à ce moment. Sous « Calendrier de diffusion », Arrêtez la diffusion de la publication. Plus personne ne la verra dans leur fil de nouvelles, mais la publication restera sur votre mur. Arrêter la diffusion ne correspond pas à supprimer la publication. Il est aussi possible de sauvegarder une publication en version brouillon. À l'aide de la flèche, on accède à l'option « Enregistrer un brouillon ». Les programmations et les brouillons apparaissent en haut de la liste des publications de la page. En cliquant sur Voir les publications, vous accédez à la section Outils de publication. Sous Publications programmées, sélectionnez la publication. Ensuite, cliquez sur Actions. Vous pouvez publier, reprogrammer, annuler la programmation, antidater et supprimer une publication. Quoi écrire comme publication Semez le positif à l'aide de vos publications. Par exemple, vous pouvez aller chercher un lien. Trouvez un article qui raconte une histoire positive et vous pouvez ensuite la publier. Interpellez votre public à l'aide de publications suscitant de la nostalgie. Vous pouvez aussi profiter des phénomènes viraux sur Internet pour rejoindre votre public. Une bonne stratégie consiste à fournir un hyperlien dans votre publication. Ensuite, utilisez l'outil de réduction d'URL sur bit.ly.com pour réduire l'hyperlien. Vous pouvez ensuite vous servir du site pour mesurer les statistiques d'utilisation de votre lien. Aucun clic dans ce cas-ci. Évitez de simplement partager un lien sans écrire quelque chose. Par exemple, en quoi le lien concerne votre public, ou bien ce que vous trouvez pertinent dans le contenu que vous partagez. Vous pouvez aussi insérer une image. Les publications contenant des images susciteront plus d'intérêt. Soyez concis. Limitez la longueur de vos statuts à 80 caractères ou moins le taux d'engagement de votre public sera plus élevé. Évitez les redondances. Enlevez le lien d'origine lorsque vous copiez un lien dans votre statut et que celui-ci se transforme en image accompagnée de sous-titres. Pour mettre en avant-plan une publication, vous pouvez l'épingler. Voilà qui conclut cette vidéo capture. Soyez à l'affût de la chaîne YouTube du CEDAF pour d'autres tutoriels.